Bonjour et bienvenue pour un nouveau grand méchant boucle, c'est Olivier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre de Noémie Vialar euh, Robert Heidiger, Je crée mes abris pour la petite faune des éditions Rustikoff. Alors le titre est un peu trompeur, je dirais, parce que euh, ça vous explique aussi l'utilité d'avoir de la biodiversité dans votre jardin. Pourquoi essayer de protéger un peu plus la taupe par exemple, hein, que euh, on considère surtout comme nuisible, mais en lisant on peut s'apercevoir aussi qu'il a une certaine utilité pour le potager, et on peut aussi utiliser euh, les monts de terre qu'ils font dans les jardins qui sont si désagréables pour euh, les réutiliser pour les pots de fleurs et autres euh, utilisations. Euh, ça vous explique aussi à la fin, pour euh, faire des abris, euh, pour faire des, des nichoirs pour les hirondelles, pour les hérissons, euh, essayer d'attirer éventuellement des écureuils, tout ce qui peut euh, aider euh, le, votre jardin, hein, tout simplement, et aussi protéger les animaux. Euh, ça vous explique aussi l'utilité d'utiliser plutôt des insecticides et autres euh, cochonneries, euh, d'utiliser du purin d'ortie, de la consoudre, euh, pour faire des herbicides et pour euh, fertiliser votre terrain pour que soit un petit peu plus fort euh, pour, notamment pour les potagers et aussi pour euh, les rosiers etc euh, le purin vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre dans votre composteur, pour l'activer un petit peu plus hein. euh, de toute façon l'ortie c'est bien simple, Alors, on peut aussi bien le manger quand c'est un petit pouce pour faire des soupes et euh, vous pouvez l'utiliser jusqu'au bout euh, pour, le... pour euh, votre composteur donc voilà, c'est vraiment une plante euh, qui est, c'est vrai, que, euh, désagréable d'avoir son jardin parce que ça pousse euh, à foison. Mais euh, si vous avez un petit coin, vous avez un grand jardin ou si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, ça vous explique aussi pourquoi ne pas mettre un petit plan d'eau si vous avez un jardin conséquent euh, pour attirer euh, la faune aux alentours, les salamandes, euh, les, forcément les grenouilles hein, euh, par exemple. Donc je vous invite à lire ce livre hein, qui, qui est très intéressant qui n'est pas compliqué à lire, hein, c'est vraiment euh, simple, bien expliqué, euh, et vous verrez si vous utilisez les quelques conseils qu'il y a dans ce livre, ça vous donnera un petit peu plus de connaissances pour les animaux qui nous entourent, et aussi les plantes qu'on peut utiliser pour le bien-être de, des potagers et des fleurs. Voilà, donc euh, je vous souhaite une bonne lecture, je vous dis à une prochaine fois, au revoir.